Chers amis téléspectateurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre des, de l'Épître de Paul au Galates. Nous poursuivons notre étude avec les différents livres écrits par Paul, comme nous vous avons promis. Nous avons déjà vu le livre de l'Épître de des Apôtres, nous avons vu le livre de Jean, le livre de Luc, nous avons le livre, vu le livre des actes des apôtres. Nous avons vu le livre des Romains. Et un Corinthien, deux Corinthiens. Maintenant, nous allons voir l'épître de Paul aux Galates. Et c'était quoi la galaxie, la, galaxie, la galaxie? Les Galates, c'était une nation occupée par les Romains et au cours du premier siècle. Et c'était vraiment après que Paul a été converti à, à au Christ, au christianisme que et Paul et il faisait et, il, il a fondé cette église de Galates. Et après son passage à, à aux Galates et parce qu'il a eu, il a fait trois voyages en en Galaxie. Cependant, une fois que Paul, il a fondé cette église et, et il y a eu d'autres docteurs de la loi, des pharisiens et qui sont passés derrière lui pour et un peu détourner l'évangile qu'il a prêché. Ces docteurs de la loi étaient des, des juifs, et convertis au christianisme, bien entendu, mais qui avaient toujours le souci de garder en eux cette loi, la loi de Moïse, et les prescrits de la loi de Moïse, les prescrits de la loi juive, la Torah. Et il disait oh, que le message de Paul n'était pas vraiment un message et de bon augure puisque Paul, il, il prêchait trop la liberté, la liberté du christianisme, il prêchait trop et il ne faisait pas respecter la loi. Or, un bon chrétien doit d'abord respecter la loi juive, la Torah, pour qu'il devienne chrétien. Et ces chrétiens juifs, ont poussé leur jugement jusqu'à demander aux Galates de se faire séconcière, comme l'exige la Torah, comme la loi juive. Alors Paul, il revient là-dessus. Il a dit que et certains d'entre vous, vous prêchez un faux évangile, parce que c'est Christ qui m'a donné cette opportunité de vous prêcher, parce qu'il a vu Christ en personne il défend son ministère, il défend son apostolat. Il défend sa rencontre directe avec les Juifs et se défend en qu'apôtre de Jésus-Christ au même titre que les autres apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ. Il a rencontré Pierre, il a été vraiment pris à partie à Pierre, le même qu'il a déclaré à Pierre qu'il était hypocrite. Il a dit à Pierre que vous vivez avec non-citoyens vous vivez avec les non-juifs et puis lorsque vous rencontrez les juifs, vous vous mettez à part. Donc, il a considéré Pierre comme un hypocrite de même que les autres juifs qui se mettaient en même temps que lui. Parce que l'apôtre Paul c'était un homme vraiment envoyé par Dieu pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, son message était d'abord le salut par la foi et non par les œuvres qu'il a le type de message qu'il a commencé à prêcher aux Romains, aux Corinthiens et puis aux Galates maintenant. C'était le leitmotiv parce qu'il il avait cette emprise avec les juifs qui, qui le poussait à transmettre un message non reçu par Jésus-Christ parce que eux, ce qui était dans leur mémoire, c'était d'être juif et ce qui veut dire et respecter les lois de Moïse. Il y avait trois types de lois à considérer du temps du peuple israël et transcrits par Moïse. Il y avait trois types de lois. Il y avait la loi cérémonielle que l'on trouve dans Lévitique à chapitre 1er jusqu'au verset jusqu'au chapitre 13. Et les lois cérémonielles, c'était les lois qui qui avait des rituels à respecter et c'était dicté par, par le grand prêtre comme de la race Aaron, et puis et des sacrifices, etc. Donc c'était des lois cérémonielles qu'il fallait respecter pour se faire pardonner, pardonner les péchés. Il y avait les lois civiles. Et les lois civiles, c'est comme de nos jours. Et il faut les respecter parce que c'est ce qui rappelle, c'est ce qui rappelle l'organisation de la société civile et de vivre ensemble, de vivre et, et, et, comme des citoyens de premier ordre cest à que, par exemple, on trouve ça dans Deutéronome, chapitre 24, à partir du verset 10 jusqu'à verset 11, on trouve ce type de loi dictée par les lois de Moïse, c'était des lois civiles. Là encore, il faut respecter ces lois, parce que c'était des lois dictées pour le peuple juif, parce que c'était l'organisation civile du peuple juif, c'est-à-dire le mariage et les cérémonies religieuses, le fait d'être en contact avec un homme, une femme, etc. Donc, ces lois-là, on, on ne peut plus les appliquer de nos jours, parce que ces lois étaient faites pour les Juifs, du temps des Juifs, dans un temps bien déterminé. Donc, c'est ce que euh, l'apôtre de Paul a, a essayé d'expliquer au peuple euh, galate. Ils vous disent que de nos jours, maintenant, nous sommes libres, nous sommes affranchis, par Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Donc, on ne peut pas vraiment nous mettre dans la tête que l'on va observer des lois qui ne sont plus de nature et, qui, et puis qui, qui, qui nous poussent à faire des choses que, qui, qui ne serviront absolument à rien parce que nous avons la rédemption, nous avons le salut par la foi en Jésus-Christ. Et puis, il y avait une troisième et, et, et loi, c'était la loi morale. La loi morale, là encore, lo, on doit les respecter, on doit les observer. C'était la loi dictée par Dieu lui-même, c'était les dix commandements. Et donc, vous savez très bien que euh, quel que soit, que vous soyez chrétien ou non chrétien, et les dix commandements s'adressent à vous, comme à tout le monde. Par exemple, tu es pas ne vous les et Donc, et, et, ne, ne, ne, so, ne soyez pas des convoiteurs euh, euh, des biens d'autrui, etc. Donc, ce sont des lois dictées lui-même par Dieu, données à Moïse sur la table de la loi. Ce sont des lois à respecter. Donc, il y a certaines personnes de nos jours encore qui me disent que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Jésus-Christ, c'est vrai, il a accompli la loi, dans le sens que Jésus-Christ, il a donné sa vie, il est mort pour nos péchés. Donc, et la loi a été accomplie en lui, c'est-à-dire il a fait respecter la loi. Il était sans péché. C'est normal qu'il a accompli la loi. Et maintenant, à travers Jésus-Christ qui a donné, qui s'est donné en sacrifice pour euh, à cause de nos péchés, maintenant par Jésus-Christ, on peut avoir le salut, la rédemption de nos péchés par euh, la foi que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et cette fois encore, on peut, on, on a eu, on est devenu chrétien et, et Jésus-Christ nous a donné un consolateur qui est le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte où il y a eu la première église et c'est à partir de là que et, donc, et, on est devenu chrétien c'est-à-dire ceux qui adoptent Dieu et cette, cette observation de la loi, l'accomplissement de cette loi est résumée en un seul mot, en une seule phrase Jésus-Christ l'a dit lui-même aimez-vous les uns les autres donc c'est l'amour du prochain l'amour de nos frères le fait que par exemple euh, euh, de nous entretenir les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, de, de, de, de, de veiller à ce que euh, votre frère euh, ne soit pas vraiment euh, démuni de, de certains biens, donc vous lui prodiguez les soins nécessaires. Donc c'est ça l'amour du prochain, c'est ce qui résume l'accomplissement de la loi. Si vous faites ces choses-là, si vous avez l'amour dans votre cœur pour votre prochain, donc vous accomplissez la loi. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Alors que Paul, il avait déjà prêché, il avait déjà donné cet évangile et, au peuple de Galate. Et, et maintenant, certains de, docteurs de la loi passent derrière pour les détourner de cette euh, évangile. Et Paul, il a dit, dans le chapitre 3 de, du livre des Galates, il a dit, on, lise, on lit ensemble, euh, « Le peuple Galate, on, on va lire ensemble, euh, ces députés, chapitre euh, Galatoire, partie du verset 1. « aux Galates dépourvu le sens qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, et vous seulement,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 ou par la prédication de la foi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce ne sont que, que ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça veut dire que, que ce soir, les païens ou les non païens, les juifs ou les non-juifs, libres ou esclaves, tous seront bénis à Abraham, à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a poursuivi de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, écoutez bien, sont sous la malédiction. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique donc personne ne peut observer entièrement tout ce qui est écrit au livre de la loi et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi c'est l'apôtre Paul qui a écrit c'est dans la Bible cela est évident puisqu'il a dit le juste vivra par la foi or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il a écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois du calvaire. » Donc, ce sont vraiment ces paroles que Paul a prêchées aux Galates. Note, et donc, il a dit que vous ne pourriez pas observer toutes les lois, c'est-à-dire les lois de Moïse. Les lois de Moïse ont été données au peuple, et pour, dans des buts bien précis. C'était vraiment pour faire voir au peuple israël et, et, qu'il qu devait et observer la loi pour préparer la venue du Messie, rester dans la droiture mais rester dans respect avec l'Éternel, afin que lorsque Jésus-Christ sera venu, le Messie... Soit venu, donc il, vous trouve, il, il, il soit venu dans une famille, dans une dans des descendants d'Abraham qui respecte la loi, qu'il ne vit pas dans la débauche, ne vit pas dans l'adoration des, des faux dieux, qu'il qu soit vraiment des adorateurs d'un Dieu unique, à savoir Dieu le Père, le Père éternel. Donc c'est ainsi que la loi a été donnée aux peuples juifs pour les préparer à cette venue du Messie. Et maintenant que Jésus-Christ est venu, le Messie est venu, donc il y a une nouvelle alliance qui nous relie avec Dieu. Cette alliance est donnée par Jésus-Christ. Et c'est le fait que Jésus-Christ lui-même s'est consenti à mourir sur la croix pour payer les dettes de nos péchés, afin que par la foi que nous avons en Jésus-Christ, on ait la rédemption de nos péchés, on ait le salut, et par la grâce, parce que c'est une grâce que d'accepter Jésus-Christ et d'avoir et de recevoir ce salut, le salut éternel. Dans Galates 4, le chapitre 4, donc, du, euh, Paul va faire euh, une, une sorte de référence à ceux qui sont nés et comme esclaves, ceux qui sont libres, ceux qui ne sont pas libres, ceux qui sont juifs ou ceux qui sont païens. Il a dit qu'une fois que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu pour tout le monde, il n'y a pas de différence, de différence entre juifs et non-juifs, entre païens et païens. Galate 4, nous lisons. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, l'héritier est enfant, c'est-à-dire il est, il est minime, il est mineur, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, c'est-à-dire il n'a pas de droit, quoi qu'il soit le maître de tout. L'enfant, il a l'héritage de tout, mais il ne peut pas décider de son héritage parce qu'il est encore mineur, parce qu'il est enfant. Et Paul poursuit. Mais il est sous des tuteurs. C'est les adultes qui dirigent ses biens, qui lui disent ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et nous, nous continuons pour, pour dire, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, il parle des chrétiens, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire, lorsque Christ est venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. A dit, nous, par Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous dit que nous devenions enfants de Dieu, l'adoption. Nous n'étions pas dignes d'être enfants de Dieu. Le seul enfant que Dieu avait, c'était Jésus-Christ. Et passé, passé par la mort de Jésus-Christ, on devient également un enfant adoptif, un enfant adopté. Un enfant adopté reçoit les mêmes droits qu'un enfant légitime, qu'un enfant à l ordinaire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a tous les pouvoirs du monde, nous aussi, le temps, au temps nécessaire, on aura tous les pouvoirs du monde parce qu'on aura à diriger avec Jésus-Christ. Paul poursuit, « Et parce que vous êtes fils, parce qu'une fois que l'on soit adopté, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, à savoir Jésus-Christ, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave. Mais fils, tu n'es pas esclave. Parce qu'un esclave n'a pas le droit de prendre la parole si son maître ne lui a pas donné l'ordre. Un esclave n'avait pas le droit de manger ou de boire ou de faire quoi que ce soit, sans que son, son maître lui ait donné l'ordre nécessaire. Donc, Paul, il a dit, « Et si tu n'es plus esclave, l'esclave, les et la condition d'esclave, vous êtes libre en Christ. Mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, et par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux, les faux dieux, qui ne le sont pas de leur nature. » Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Ok, Comme, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Donc voilà, c'est cette nature chanel que Paul nous invite à enlever de chez nous. Par Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu et si nous devenons enfants de Dieu, nous allons vivre par l'Esprit. Et plus loin encore dans le chapitre 5, il, Paul va montrer au peuple de Galates, aux chrétiens nouveaux, comment vivre par l'Esprit et nous détourner des œuvres de la chair. Nous allons voir ça plus loin. Au chapitre 5, ces faux de la loi voulaient faire comprendre au peuple de Galates que pour devenir chrétien, il fallait se faire si acconcière. et comme elle exige la, la Torah. Et parce qu'ils étaient encore sous l'observation de la loi, pour eux, et observer la loi, c'est devenir un bon chrétien. Même de nos jours, on peut le constater encore que beaucoup de personnes, moi je me suis fait gronder par certaines personnes sur les réseaux sociaux, qui me disent que oui, il faut observer la loi, il faut être sous la loi, sinon... Et, non je ne dis pas qu'il ne faut pas observer la loi, parce que la loi est faite pour tout le monde, même de nos jours encore. Il existe des lois des lois, qui régissent nos sociétés. Et donc, et, si, si vous tuez quelqu'un, non seulement vous n'êtes pas chrétien, mais vous serez condamné, mis en prison, et, parce que vous êtes un criminel. Donc, donc un, un vrai chrétien, et, il doit observer et, et la loi. Mais nous ne pouvons pas aller jusqu'à dire que c'est en observant cette loi que nous, a, nous allons recevoir et la justification et, et en Jésus-Christ. Ce n'est pas en respectant, en faisant des œuvres que nous, nous sommes justifiés et devant Dieu. Non, cette, cette justification, on l'a reçue en adoptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Ça veut dire que vous, vous avez pour Christ comme, vous reconnaissez Christ comme votre sauveur personnel, et Dieu vous a de toute cette loi et que vous allez vivre dans votre cœur et, en, et avec le sentiment d'amour et que avec ce sentiment d'amour, vous observez la loi. Le chapitre 5, nous lisons quelques passages. On commence par exemple, Galate chapitre 5. C'est pour ce, la liberté que Christ nous a affranchis. Dit-il, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Donc, c'était ça, la circoncision. Et il l'applique, Paul, et il ne va pas et, pas quatre chemins. Il le dit et, et, et, promptement que si vous faites circoncire, c'est que vous, cela ne vous servira absolument à rien. Parce que pour les Juifs, donc c'était la circoncision à partir de l'âge de, de 8 ans, l'enfant se fait circoncier, etc. Si vous êtes adulte que vous êtes païen, que vous n'étiez pas euh, juif, pour être juif il faut né euh, euh, juif, né de la descendance d'Abraham okay, avec euh, les douze fils de Jacob, et etc. etc., etc. jusqu'à nos jours donc, et sortir de la tribu de tel ou tel des douze fils de, de Jacob donc vous êtes juif et puis, vous êtes juifs aussi en, en observant en la loi. Donc, pour les juifs, c'était essentiel pour eux d'observer la loi, parce que d'éternité en l'éternité, depuis le nombre le et les années, donc, ils ont est, toujours vécu par l'observation de la loi. Et Paul, il arrive, il dit que, non, cette, cette observation de la loi ne vous servira absolument à rien, parce que ça vous mettra sur le jour de la servitude, donc, la seule chose eh, qui devrait vous préoccuper, c'est de rechercher cette justification en Jésus-Christ. Nous poursuivons cette lecture. Dans eh, le livre Galate, eh, eh, voici que Paul, je vous dis, si vous faites circoncision, si Christ ne vous servira absolument à rien. Je, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire si qu'il a tenu de pratiquer la loi toute entière. C'est vrai que si vous faites séconcière, vous devez appliquer cette loi toute entière même pas une seule Et donc vous êtes séparés de Christ vous tous qui cherchez la justification de la loi vous êtes déçus de la grâce c'est ce qu'on appelle la disgrâce vous, vous, la disgrâce c'est pas le fait que quelqu'un va vous enlever de la grâce, mais c'est que vous vous-même, vous vous mettez dans une situation de disgrâce parce que vous n'acceptez pas cette grâce vous voulez observer des lois vous et, et, et, disons, et pour vous mettre dans une position meilleure à d'autres, et pour vous justifier, et non par cette grâce que Jésus-Christ nous offre gratuitement. Paul poursuit. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'insirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou bien l'amour. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain, fait lever toute la pâte. J'ai fait cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne pensez pas seulement à celui qui vous, a, qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera à la peine. Il parle de ceux qui annoncent que l'évangile est prêché par Paul, n'est pas la bonne évangile, donc il faudrait vous faire ses conciers, il faudrait observer la loi, etc. etc. Donc cela, Paul dit qu'il portera la peine. Donc c'est l'évangile de Christ parce que Paul a reçu cet évangile directement de la part de Christ sur la route de Damas, comme je vous l'ai toujours dit. Donc la parole de Paul ne vient pas de lui-même, cette parole vient de Jésus-Christ lui-même, qui l'a qu transpris à Jésus-Christ notre Sauveur. Après avoir parlé de, de l'observation de, de la foi en Jésus-Christ et, et de l'ignorance de la loi qui pourrait nous justifier, Paul parle aux frères de l'Église, ce que devrait être leur comportement à l'égard des frères. Au chapitre 6, il dit, nous lisons que, frère, si un homme vient à être supprimé en quelque faute, vous qui êtes spirituel vous qui vivez selon l'Esprit de Dieu. Parce que Paul avait parlé aussi dans les Galates, les œuvres de l'Esprit et les œuvres de la chair. Redessez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et Paul, il poursuit, portez les fards de les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose qui ne soit rien, il s'abuse lui-même. Paul, est dans cet épître, il parle aussi de ceux et qui veulent devenir des maîtres, des professeurs, des, de ceux qui, qui parlent au nom de la loi, qui donnent, qui dictent leur loi et au, au peuple. Il dit d'abord tout tout d'abord qu'il qu soit serviteur, celui qui veut être maître par, parmi vous, qu'il soit d'abord serviteur. C'est-à-dire qu'il aide les, les autres. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sera, aura semé, il le moissonnera également. Celui qui sème pour sa chair mentionnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera pour l'esprit, la vie éternelle. Voilà ce que Paul, voilà ce que Paul nous parle, et que, il finit ce, ce, le chapitre 6 par et, ses versets. Et, et il parle de sa relation avec Tite, de sa relation aussi avec et, et Tite était un grec. Et il voulait faire ses conseillers également Tite, qu'il n'en a pas accepté, et, parce que et Tite ne.. Euh, n'était pas juif et Paul il a bien considéré titre. Donc, et voilà le message que nous apporte Paul. En d'autres termes, ce message, c'est toujours la même et parole qui s'adresse aux Romains, aux Corinthiens, et également aux Galates. Ne vous laissez pas vous abuser, vous abuser par de vaines prédications et, et qui n'apportent que ruines et désarroi mais par cet évangile qui vous, appelle, qui vous apporte la foi, qui vous apporte la paix nécessaire dans votre cœur, en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous allons étudier d'autres livres encore, donc eh, priez pour nous-mêmes, et que Dieu nous garde, et que Dieu nous eh, vienne en aide par son esprit, pour que nous soyons capables de continuer cette étude avec vous.